Bonjour, je vous présente cette vidéo afin de vous montrer comment fonctionne la carte Mickey Mickey go et surtout comment on fait son branchement. Alors, première des choses, comme c'est une euh, prise USB, alors c'est un microcontrôleur qui se branche directement dans notre prise d'ordinateur et on voit qu'elle est détectée. Dès que c'est bleu, c'est que c'est fonctionnel. Je peux faire le test de mon programme en touchant au « plus », donc euh, qui montre que mon programme est fonctionnel. Puisque j'ai déjà un programme euh, d'écrit, qui demande, à, au, avec l'aide des, des blocs dans Scratch, de faire jouer le son du tambour lorsque j'utilise ma carte. Alors, première des choses, je vais brancher un fil, puisque mon intérêt, c'est de faire jouer mon application euh, à distance. Je m'assure que le programme est bien fonctionnel en ajoutant surplé. Et par la suite, j'utilise mon fil, qui, où je vais pouvoir me brancher, et qui prend, dès que j'utilise... Donc, dès que je touche à ma pince alligator, puisque je suis conductrice, le programme démarre. Alors, imaginez-vous le plaisir lorsque, comme on le voit dans les vidéos, on branche notre fil dans un beigne, dans euh, un fruit ou dans tout autre élément conducteur et que je touche cet élément conducteur pour faire fonctionner mon programme. C'est une petite application, donc bien intéressante pour comprendre, pour utiliser la programmation et comprendre un peu les bases d'un circuit électrique. Alors, je vous souhaite une bonne expérimentation avec vos élèves et la carte Makey Makey Go!